Le sujet de ma présentation concerne les ressources au sein de l'océan. Je vais parler notamment des ressources du vivant de l'océan. Il y a bien sûr la pêche. C'est un secteur dont dépendent plusieurs milliards de personnes sur la planète et qui vaut autour de 150 milliards de dollars. Mais je ne vais pas parler de la pêche aujourd'hui, je vais parler de la vie microscopique au sein de l'océan. Euh, les organismes qu'on appelle le plancton. Le plancton, c'est encore plus important des poissons, de la pêche, euh, soit en termes de biomasse, et soit en termes de biodiversité au sein de l'océan. Le plancton concerne toute la vie microscopique qu'on trouve au sein de l'océan, qui dérive au gré des courants. Malgré le fait que c'est une vie microscopique invisible à l'œil nous, c'est extrêmement important. On peut considérer le plancton comme le système de survie qui assure le bien-être de l'océan. Le plancton assure plusieurs fonctions. Le plancton, bien sûr, c'est à la base les chaînes trophiques au sein de l'océan. Donc, tout simplement, s'il n'y a pas de plancton, il n'y aura pas de poisson. Le plancton photosynthétique, notamment le phytoplancton, capte le CO2 depuis l'atmosphère, il génère de la matière organique au sein de l'océan et en même temps il génère de l'oxygène. Donc le phytoplancton au sein de l'océan assure un rôle au sein de l'océan exactement équivalent aux plantes et aux, aux arbres terrestres. Donc on peut considérer le phytoplancton comme le poumon de l'océan. Le plancton est la partie intégrante de, de la pompe biologique à carbone qui capte du CO2 dans l'atmosphère et il séquestre au sein de l'océan. Ça, c'est une fonction, un processus extrêmement important pour la régulation du système climatique de la Terre, et à travers la pompe biologique à carbone et autres processus, le plancton est étroitement lié à notre climat. Certes, le plancton, alors, est important, mais malgré son importance, la vie microscopique planctonique, c'est un monde qu'on connaît très peu. Il s'agit d'un monde mystérieux que nous comprenons très peu. Et nous sommes intéressés de comprendre comment la vie évolue-t-elle et s'adapte-t-elle, et comment sa robustesse est maintenue, malgré le fait que le plancton se trouve dans un environnement extrêmement instable, avec les courants océaniques à plusieurs échelles. Comment alors les communautés planctoniques sont-elles organisées, en termes de réseau trophique, en termes d'interaction entre eux, en termes de symbiose qui assure le fonctionnement entre différents organismes. Toutes ces questions sont très importantes à poser et d'essayer de trouver les réponses. À travers les missions sur la goélette française Tara, nous avons réussi à générer beaucoup de ressources provenant de plancton marin notamment à travers Taraocean, pendant 2009 et 2013. Nous avons fait un recensement du plancton partout dans les océans du globe pour essayer de comprendre ces écosystèmes microscopiques. Et également, le projet Tara Pacifique a fait un état de la santé des récifs coralliens tout autour de l'océan Pacifique. Ces explorations, ces expéditions, euh, menées avec les scientifiques, ont généré énormément d'informations euh, qui, qui, qui ont été publiées dans plusieurs revues scientifiques, euh, souvent de très haut niveau. Euh, Tara Ocean par exemple, a publié jusqu'à ce jour euh, plus de 130 publications. Euh, tout ça pour décrire les communautés planctoniques microscopiques qu'on trouve dans l'océan. Euh, les ressources déjà issues de Taraocian concernent le microbiome océanique, le composant prokaryote, les bactéries, les archées, et également le composant eukaryote, les cellules microscopiques unicellulaires eukaryotes, qui sont aussi une composante intégrale de, ce, de, de cet, cet écosystème planctonique. Taraocian a décrit à ce jour plusieurs plusieurs dizaines de milliers de types différents, des bactéries et des protistes et autres types de, de créotes Et Tarahoussian a également décrit plusieurs centaines de millions de gènes provenant de ces organismes. Tarahoussian a également décrit euh, différents types de virus euh, qui sont présents. Autre recherche menée par Tarahoussian a décrit le réseau social, de, de plancton en mettant ensemble toute cette information pour voir qui interagit avec qui pour définir le réseau social euh, de, de plancton. Et à travers les études de microscopie à haute de nous avons réussi à observer les organismes et souvent à observer les interactions entre les organismes qui nous donnent de l'information supplémentaire. alors toutes les ressources issues de Tara Ocean et de Tara en général sont publiques, donc ils sont accessibles à tous qui sont intéressés à exploiter l'information. Toute la, la banque des gènes euh, qu'on a découvertes, par exemple, ils sont disponibles. Et ceci représente le plus grand effort de séquençage d'ADN jamais entrepris pour l'océan. On peut utiliser cette ressource pour considérer le plancton en différentes manières, en tant que bioresource. Alors le plancton, vous savez peut-être que c'est déjà utilisé en tant que bioresource dans notre vie quotidienne. On utilise le plancton euh, en forme de nourriture pour nous, pour l'alimentation animale, pour la mariculture, euh, pour l'élevage des bétails, etc. On utilise, on utilise plusieurs molécules provenant de, de plancton dans les cosmétiques, dans les phytostimulants pour l'agriculture et aussi en termes de biostimulants pour aider notre bien-être. Donc le plancton en fait c'est déjà omniprésent dans notre vie quotidienne même si souvent on ne le voit pas car c'est invisible. Autre possibilité qui sont intensivement étudiés aujourd'hui par des scientifiques, euh, concernent par exemple l'utilisation de plancton euh, en forme de biocarburant euh, et autres molécules euh, pour remplacer des molécules provenant de la pétrochimie qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est parce que le plancton, typiquement le phytoplancton, est très riche en huiles, en lipides. Il y a aussi plusieurs autres idées d'utiliser le plancton pour la nanotechnologie, pour créer, pour fabriquer des microstructures, des nanostructures, et également utiliser les molécules provenant de plancton pour la biomédecine. C'est également possible de considérer le plancton pour nous aider à lutter contre les effets du changement climatique et de dégradation environnementale. On peut considérer l'utilisation de plancton pour le piégeage du carbone depuis l'atmosphère au fond de l'océan, par exemple. On peut également considérer euh, le plancton pour lutter contre les blooms euh, d'algues toxiques euh, qu'on voit souvent euh, tout au long de, de nos côtes. Et certaines espèces de plancton, ils ont également appris comment décomposer le plastique. Donc on pourrait peut-être utiliser cette information pour euh, nous aider à éliminer le plastique euh, dans notre environnement. Et donc voilà un petit tour de table des, des, des possibilités qui concernent l'utilisation du plancton en tant que bioresource. Enfin, à travers ce petit résumé, euh, j'espère vous avoir montré... Euh, comment les scientifiques réussissent à mettre ensemble euh, toute une série de ressources provenant de la vie microscopique euh, au sein de l'océan qui va nous aider dans les années à venir à comprendre comment cette vie microscopique et invisible à l'œil nu, euh, fonctionne et assure le bon fonctionnement de notre océan.